Alors d'abord le, le check. Les pédales. Accélérateur à droite, embrayage à gauche, frein au milieu, ça ça bouge pas. Ça au point mort. Le frein, il n'est pas mis. La ceinture de sécurité. Ah oui, débrayer. Je sens que le moteur il est à 10 mètres. Étrange. Quelle douceur. Quelle douceur. Alors on va voir si j'ai bien mis la main. Non. non, ça doit faire un bip. Ah oui. Voilà. Là. Excellent. Il fallait pousser sur la tête. Ouais. Et alors, par rapport à la berlingot ben, Elle a l'air d'être vachement plus souple, agréable. Au niveau des vises, euh, ça m'a l'air euh, confort et un peu dur. Et alors, c'est chouette euh, de t'avoir... Euh, cool. Ouais. La visibilité aussi au niveau des instruments est, est agréable. Et alors, la commande des vitres, elle n'est pas ergonomique du tout. Ça c'est une boîte à gants Ouais, ça c'est une boîte à gants. Et on entend le turbo, je ne sais pas si vous allez l'entendre, mais on entend le turbo. Il va y avoir un petit bout d'autoroute pour l'entendre. Votre suspension elle est dure. Oui. Il n'y a pas de caméra arrière par contre. Comme dans ma berlingot. Mmh, mmh une <rire> option La douceur de la mise en route du moteur, moi ça j'aime bien quand même. Il est très silencieux. On va sur l'autoroute Je vais... Ah oui, les sièges sont réglables en hauteur aussi ou pas Oui Oui. Ah, tu vois ici, ah, c'est pas l'arrière, la, c'est le, c'est le bas de caisse en fait, le, le châssis. Ça qui dit. C'est beau un moteur qui ronronne. Un beau bruit. Oui. Mais pas un bruit de casserole. Je ne sens pas non plus euh, les vibrations. Mais c'est un diesel. Non. Ah bah non, oui, c'est ça. C'est ça, la différence aussi. Hein. Nous sommes à 80 km heure. Très agréable. Tu vas me dire, on accélère un tout petit peu, comment ça se passe. Est-ce que tu te sens fort déporté ou pas Non, moi, devant la camionnette. Je... Ouais, il y a une bonne tenue, hein. sais mmh. mmh. pas que tu as des plats dans la voiture. Oui, oui. Euh, ça va, c'est pas des... Vierge, hein. ouais. Je suis à 120, c'est pas mal. Pas beaucoup de vibrations. Ouais, vous pouvez... Je vais mettre la sixième. Dans 14 jours, ça fera exactement 30 ans que nous nous sommes mariés ici, dans cette église l'église de pierre Je pas bien. Hein, mon cœur. Bah oui, hein. Ça fait 30 ans. <rire> oh là là. Ça ne nous rajeunit pas tout non, ça. Hein, bien. <rire> Je serai bien encore 30 ans de plus. Hein. Ah, oui, hein. Tu recines, moi chérie. <rire> Rue du Poilu. Quand elle m'a dit, ah, est-ce que si tu veux je peux t'inviter chez moi, je dis ah bah oui est-ce que tu pourras me donner l'adresse parce que je sais pas où c'est et qu'elle m'a répondu Rue du Poilu, <rire> j'ai cru qu'elle se foutait de moi, mais non. Derrière cette haie se trouve, on voit, on devine déjà un peu la maison, voilà, cette maison toit basse, oh là là, quelle affaire ils ont construit ici Ouais, ça ressemble à ce qu'il y a au bout de notre rue là. Ouais. C'est dommage juste devant la maison ben là. oui. Mais bon. C'est là. là, l'entrée de oh. la maison. Oh là là. Oh Et c'est des beaux souvenirs Ouais ouais elle a une bonne reprise, c'est vraiment agréable. C'est sécurisant en fait. On entend vraiment le moteur. Oui. Hein? Et ça c'est dort <rire> On va le faire hurler. Ah, C'est pas des vélos électriques.